Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que ces trois, eh, plateformes, ces trois plateformes sur lesquelles je mine les BNB, euh, je n'ai investi que 5 000 francs, c'était fait 8 dollars, d'accord Je n'ai investi que 8 dollars, c'est-à-dire j'ai acheté BNB pour 5000 francs, d'accord L'objectif c'était de multiplier ces 8 dollars-là, d'accord C'était ça l'objectif, c'est pour cela que j'ai acheté le BNB pour 5000 francs et je vous ai montré dans une de mes vidéos avant de commencer par faire la vidéo sur comment miner les BNB je vous ai fait une vidéo sur comment acheter des BNB et vous allez voir que j'ai acheté que pour 5000 francs c'est pour 5000 francs là, 8 dollars que j'ai distribué sur ces trois plateformes là qui sont en train de me régénérer de l'argent d'accord et quand j'ai investi premièrement sur BNB miner j'ai et quand j'ai investi plus tôt, après j'ai réinvesti deux fois. D'accord J'ai réinvesti deux fois et c'est après que j'ai commencé par faire le retrait. Quand j'ai investi premièrement sur le BNB Kingdom, j'ai fait le réinvestissement sept fois. Et après, sept fois encore. Et c'est bénéfice de 10% là, avec les bénéfices de réinvestissement là, à vie. Jusqu'à ce que la plateforme ne soit scamée. Je suis en train de retirer les bénéfices sur cette plateforme-là. Donc, je suis en train de faire quoi Je suis en train de... Mettre, comment on appelle Je suis en train de, de profiter un maximum de cette plateforme avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez Donc, c'est comme ça. Quand les plateformes sortent nouvellement comme ça, il faut en profiter. C'est ce que moi, j'ai décidé de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et vous avez vu les preuves. Je ne suis pas en train de vous obliger à investir. Mais je suis juste en train de vous dire... Mettez le peu que vous avez si possible et multipliez-le et ça va vous rapporter. En conclusion, c'est quoi Ce que si vous voulez gagner plus, vous devrez, vous devrez investir un minimum. D'accord Vous devrez investir un minimum pour gagner plus. C'est tout ce que j'essaie de vous dire. Donc maintenant, nous allons passer au retrait. Nous allons, allons d'abord effectuer le premier retrait sur le site BNB Miner. Après, nous allons aller sur euh, Bucket Pinus et après sur Kingdom BNB. I'm <laughs> sorry. Ok, donc euh, je vais effectuer le retrait, je vais effectuer le retrait ici, donc euh, arrivez sur votre tableau de bas après vous avoir connecté, comme vous le voyez, je vais vous le montrer ici, voilà ce que j'ai investi, d'accord, c'est là ce que j'ai investi, vous le voyez, j'ai investi 0,01 RMB, d'accord, c'est ça ici, euh, j'ai cumulé, j'ai cumulé trois fois. D'accord? Et c'est ça qui me donne 0,193 BNB. D'accord? Avec les bonus que je me suis fait. Donc, euh, comment faire le retrait? Nous allons cliquer ici sur Withdraw, Withdraw. Je clique sur ça. Et je patiente. Donc, je vais payer le prix de gaz. 20 centimes, 0,20 centimes. Je clique sur approuver. Voilà le code ami. On attend que le versement soit fait. Donc, nous allons regarder en haut ici. Donc, je vous le montre rapidement. Et avant, je vais recharger la page pour que vous puissiez voir. Voilà, le versement a été effectué. Donc nous allons vérifier rapidement le montant qui a été réclamé. Voilà, aujourd'hui à 9h52. Et voilà ce qui a été payé comme frais de réseau. Donc nous allons maintenant entrer dans notre portefeuille pour voir. Voilà. Voilà. Comme vous le voyez, le montant a augmenté. Le montant a augmenté. D'accord Ok. Donc, après que le retrait a été fait, voilà ce qui a été versé sur mon compte. Voilà. Euh, je vous le montre. C'est ça. Le réc la réclamation qu'on vient de faire, c'est ça ici 0,45 dollars. 0,0019 BNB c'est ce qu'on vient de, de retirer d'accord donc ce montant demeure toujours eh, le montant de de, de dépôt d'accord total dépôt c'est ça que vous avez initial dépôt c'est ça ce que j'ai mis c'est 0,01 BNB et après avoir réinvesti eh, trois fois ça va faire 0,0193 BNB donc quand j'ai fait le retrait automatiquement le décompte a recommencé voilà Ok les gars, je suis maintenant sur la plateforme BNB Kingdom pour faire mon retrait, d'accord, donc je vais effectuer mon deuxième retrait sur cette plateforme, Donc voilà, j'ai déjà cumulé à plus de 7 fois déjà, comme vous le voyez ici, j'ai déjà cumulé à plus de 7 fois déjà, d'accord, à plus de 6 fois plutôt, c'est le septième fois aujourd'hui, de certaines fois, au lieu de cumuler, au lieu de cliquer sur Compound, je vais faire claim. D'accord? Je vais cliquer sur claim pour pouvoir réclamer euh, ce montant qui est ici. D'accord? Après 7 jours de, de réinvestissement. Alors je clique sur Claim Reward qui est ici. Je clique dessus. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur. Euh, approuver Je clique pour approuver la transaction transaction en cours voilà Donc, comme vous le voyez le retrait a été effectué avec succès d'accord et vous allez voir automatiquement ça a commencé par décompter voilà je vais vous montrer rapidement on va rentrer dans le portefeuille on va dans bien dit regardez d'abord le montant qui est là voilà le montant qui est là d'accord donc on va maintenant cliquer sur feuille pour rentrer dedans vous allez voir automatiquement ça va se synchroniser regardez bien vous voyez le montant a augmenté automatiquement donc voilà